C'est l'église de Saint-Pierre. C'est ça qui joue. C'est le là des plus qu'on entend sonner. C'est de toute beauté. Donc, apparemment, c'est de style baroque. Moi, je suis assez inculte <rire> en architecture. Je connais pas ça. Je sais que c'est beau, mais je ne peux pas l'expliquer. OK, l'église de Saint-Pierre à Munich. Vous checkerez ça sur Internet. Moi, il faut que je file à l'aéroport si je ne veux pas rater mon avion. Rater l'avion, c'est manquer l'avion. Donc ça, c'est pas une église. Ça ici, c'est l'église de Saint-Pierre. C'est juste en face de de cet immeuble là. là. Donc à a un pignon, on peut pas le voir. Ah ben je l'ai vu tantôt la, la vieille bâtisse en brique rouge. C'est vieux, c'est fantastique. Et euh, bon, Marine-Platte, c'est la seule grosse place que j'ai vue à Munich. J'ai pas le temps de voir les autres malheureusement. Mais c'est ma préférée. Elle, a eu un ticket, une contravention, une amende. Parce qu'elle était à vélo, sur une place qui est apparemment piétonne. C'est juste pour les piétons. Pas pour les... les bicycles, les vélos. Ou pour les chars. C'est quand même plate, J'espère que c'était pas trop cher. Donc... J'aimerais ça marcher plus. J'aimerais avoir plus de temps à Munich. Parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment intéressant. Ça mérite plus que deux trois heures de balade, au hasard. Bon, alors, euh, <rire> je vais finir la visite où je l'ai commencée, devant le dragon, là-bas. <rire> il ne fait pas beaucoup plus chaud que tantôt. Là, il fait peut-être zéro. Et j'ai ça, les roulettes. Ça fait du bruit. Ça fait du train. On dit du train pour du bruit. Donc ça, je pense que finalement, c'est une espèce d'hôtel de ville, ou ancien hôtel de ville. Tout est écrit en allemand, c'est pas facile à lire. Mais c'est beau. C'est plus que beau, c'est fantastique. <rire> Puis je suis fait que je m'en vais à l'aéroport. Et dans quelques heures, je vais être dans mon vol pour Montréal. Puis je vais essayer de dormir, même si c'est vraiment difficile de dormir dans l'avion. C'est dur, dormir dans l'avion, c'est difficile. Voilà. Le dragon. C'est vraiment fantastique. Bon, ben c'était la, la capsule culture pour la journée. Salut.